Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 124 de Stage 1 Et aujourd'hui, nous allons jouer aujourd'hui à un jeu euh, bien pourri. Voilà. Tout de suite, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, le, un des plus mauvais jeux de course que j'ai jamais joué. Pour lequel d'ailleurs, on va. Je fais un test parce que euh, il a été noté déjà 2 sur 20 euh, sur euh, sur jeuxvideo.com. Voilà. Vous voyez a différents modes. Et, euh, et c'est un des plus mauvais jeux que j'ai jamais vu. Franchement, euh, je ne sais pas comment on peut vendre ce genre de jeu. Donc voilà, Alors on va commencer, on va faire la première course. On, a, on va prendre la première voiture qui nous tombe sous la main. Euh, par exemple, celle-là. Euh, J'en sais rien, voilà, skin. Euh, on, change un peu, on change un peu pour la faire un peu jolie. Mais euh, ça ne sert à rien. Euh, vous allez voir quoi que vous preniez comme voiture. Ce sera dégueulasse si on choisit euh, un perso, euh, une femme. Voilà. Euh, femme au volant, mort au tournant. Ça c'est dit, on continue. Alors, <rire> euh, ce jeu. Alors, le chargement est dégueulasse. Hein ouais, le chargement lui-même est même pas fluide. Je vous dis pas la suite. Regardez, ça ne charge pas et ça va commencer comme ça. Hop, la musique se lance. Voilà, magnifique. Tota totalement magnifique. Il a pas d'histoire. Que dalle. Il a pas une seule cinématique. Euh, en général, sur ce genre de jeu, vous avez au moins soit quelqu'un qui vous dit comment on joue en, en l'oral. Ou une petite cinématique, non non là que dalle vous voyez des trois suburb's, ils présentent la map bon, ça encore ça va on peut leur, on peut leur permettre ça les graphisme ont l'air pas dégueulasse comme ça d'un point de vue mais en fait vous allez vous apercevoir, attention c'est parti la grosse merde commence regardez attention ça va pas tarder voilà ça commence bien vous voyez tout est parti en couille regardez les voitures qui, qui, qui rebondissent comme des euh, sur des trampolines moi euh, j'essaye d'avancer avec ma voiture qui avance euh, je ne sais pas comment Je ne sais pas à quoi il nourrit mon moteur, à peine j'appuie, je pars à 10 km Regardez, regardez, j'essaye de, de diriger ma voiture, je conduis normalement sur une ligne droite, je n'y arrive pas Ah con Alors euh, bah là je suis dernier évidemment hein. euh, Alors euh, c'est un peu compliqué, il faut que je donne des petits coups d'accélérateur de temps en temps Cette voiture c'est déjà elle-même c'est de la merde Normalement ça ne fait pas ça Alors là c'est peut-être euh, peut la voiture qui fait ça euh, J'ai de la peine à avancer vous voyez euh, les graphismes dont on parlait tout à l'heure bah, c'est fini hein, c'est fini, ils sont tous dégueulasses. Hein. Ah bah voilà, ma voiture, il euh, y a eu un bug graphique, je sais pas, j'ai touché un arbre. Presse R to respawn. Voilà, on respawn. On recommence. Attention, oulala ma voiture Attention, elle a, elle a fait un bond magnifique. Hop, euh, regardez-moi ça, c'est beau. Oh c'est magnifique On tape un mur. Qu'est-ce qu'on se passe Oh, la voiture est montée Oh, tout à fait réaliste, mon cher Alors, oh là là, menu magnifique J'essaie de tourner, je n'y arrive pas, évidemment, le contrôle des voitures est à chier <rire> Quand j'essaie de me diriger, c'est la merde, elle glisse Elle ne fait que ça, on dirait qu'on roule sur de la glace Ah, quand, regardez, hop là, ils ont pris un raccourci Mais je sais pas, oh là là, ma voiture s'envole C'est où, oh là c'est super, elle brûle, je me suis fait, oh je se passe Ma voiture est en train de cramer, est-ce que je vais Eh ben non, voilà, je n'ai pas fini la course, euh, c'est terminé La course est terminée, je n'ai pas pu la finir, je suis... Euh, j'ai détruit ma voiture avant, on avait fait un tour, hein, euh, peut-être deux, non, peut-être un tour et demi, je sais plus, j'ai pas remarqué tellement qu'on s'est amusé Alors, on va choisir une autre, une autre voiture, parce qu'on va refaire la même course mais avec une voiture différente, celle que j'avais pris pour faire euh, la première fois que j'ai joué Et j'ai badé, parce que là vous allez vous apercevoir que la voiture c'est pas du tout la même chose Le contrôle est totalement différent, cette voiture euh, ne va pas accélérer comme une folle euh, alors, attention. Ah là, c'est parti. La musique, vous voyez qu'elle a démarré toujours un peu avant. Attention, ça va partir en couille. Attention, voilà. C'est parti en couille. Les trois quarts des voitures sont restées derrière. Il y en a qui font des tonneaux. On, on vient juste de passer la ligne d'arrivée. C'est magnifique. Alors, la voiture, j'arrive mieux à la contrôler celle-là. Parce qu'elle a pas des accélérations de fou. Cela dit, c'est pas sûr que j'arrive mieux à y arriver. Ah putain de merde. Alors, on va essayer. Regardez-moi ça. Oh, un con. Regardez, elle se touche entre elles. Regardez, je l'ai à peine touchée, Elle est partie à 10 km. On, on pèse une plume. Nous sommes des sacs de plumes. Alors, alors pour l'instant, j'arrive à garder le contrôle. C'est pas mal. Ça va pas durer. Je tourne. Alors, attendez, je viens de faire 100 mètres sans, sans me vautrer. C'est pas mal. Oh Ouh là là. Ouh là, Il y a eu un tremblement. Je sais pas. On m'a pas touché parfois que ma voiture a la volée. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme moteur graphique. Ni les moteurs de collision. Mais c'est du. Regardez, elle est passée devant moi, je sais pas pourquoi elle a foncé à droite. Oh là là, je roule sur les murs, normal. Hop, j'ai à peine effleuré l'arbre, que je tape ma voiture comme un fou. Alors que remarquez, on, on est en train de. On décapite des poteaux en passant, mais des arbres non hein. C'est trop dur. La voiture, elle pile devant. Et elle s'éclate. Hein. Regardez, il m'a touché sur le côté. Un con. Je veux juste rouler normalement et, et essayer de pas.. Hein. Alors je sais pas, c'est quoi, c'est un jeu de course normal C'est pas, c'est pas non plus un stock car que je, ben là, je suis en bas, là j'ai pas encore perdu. Alors, les, quatre, les quatre roues, y a plus rien du tout, j'ai juste tapé un petit peu, pas très vite. Alors, on va y aller essayer, allez, on repart. Regardez, attention, ça va partir un couille dans 2 secondes, alors je m'éloigne un petit peu parce que... Il suffit, il suffit que les autres, on va dire, accélèrent. Elle touche un peu la voiture de devant Et là, mais, mais, oh là là ou oh, oh, le moteur graphique Il s'emballe, c'est fini on, on part en sucette total. Hop là, presser retour et spawn J'ai éclaté ma voiture contre un arbre J'étais à 2 km, c'était super Franchement, oh, il y a déjà que Alors, je sais pas si vous avez remarqué, parce qu'on va s'intéresser un minimum au jeu euh, donc là, bah, le but Est clairement de finir premier Encore faut-il arriver entier J'ai pas réussi à finir de course, encore, c'est pas encore ça on va essayer d'y aller tout là oulala, hop oh, putain de merde ah, La voiture elle part en, en moins de deux secondes, elle part, Oh, ça c'est magnifique, j'ai une voiture qui vole Ah c'était, faut avouer que c'était beau quand même, là j'ai fait un, un joli un joli décollage Franchement euh, j'aurais pu marquer euh, en gros sur le côté Airbus 380, ça aurait marché mais impeccable. Hop là, elle est cassée, c'est super magnifique alors on va, on va on va changer de, de course cette fois-ci parce que c'est pas que ça commence à être de la merde Mais un petit peu On va faire, on va on va prendre, attendez, vous savez que j'en avais vu, il y en avait une deuxième Parce que là j'ai pas réussi à finir la première Voilà on va prendre celle-là et on va prendre cette course-là On va garder la voiture, on va prendre le mec, on s'en fout Et on y va Ah ouais, espérons que cette course sera peut-être mieux hein Moi je parierai pas hein A vue de nez, ça sent le fion comme tout à l'heure hein alors la musique se lance, voilà, alors ça charge vite, hein, mais bon, en même temps vu la merde que c'est, il a pas besoin de charger grand chose. Attention, j'essaye de me faufiler, oh ça part en couille déjà, oh là là, alors je vais ici, non. Ah bah je viens de casser ma voiture contre un tronc d'arbre, voilà, ça commence bien. Hop, on est reparti, hop, hop, je passe les barrières sécurité, je sais pas par où ils sont passés les autres, mais c'est pas grave, ils ont pris un raccourci sûrement. Alors là on a l'air d'avoir des routes un peu plus droites que tout à l'heure, c'est pas encore gagné. Hop là, oh je suis premier, ah non non non, je suis 5 sur 16ème On est 16 quand même, ils sont loin déjà les autres Ils sont très forts parce qu'en plus d'être chiant ce jeu Et eh ben vous avez des ennemis qui sont super forts Regardez, je viens de monter contre un mur Est-ce que cela est possible en, en tapant contre un mur, de, de, de rouler dessus, de monter Non, non, je ne crois pas que ce soit cela possible Je n'essaierai pas avec ma voiture en tout cas, ma pauvre Clio Je ne suis pas sûr qu'elle en fasse autant Et la voiture, regardez, elle roule toujours aussi bien hein le moteur va bien, euh, le conducteur, je... ah dommage qu'on ne voit pas mieux que ça parce qu'il um, doit être un peu apeuré quand même, il doit avoir peur, il doit se chier dessus. Je viens de toucher un petit bord, j'ai complètement votré ma voiture, c'est super. Voilà, remarquez qu'elle a une accélération assez énorme, en 2 secondes on fait du 200 km h Tout à fait, oh, elle a presque du 300, on est, oh là là j'ai touché, bah oui effectivement là, là j'ai encore cassé ma voiture. On va essayer de recommencer la course, encore une fois Hein, bon Alors, je suis dernier, <rire> évidemment hein, je, je, En plus d'avoir perdu, j'étais dernier Voilà, 16 sur, euh, 15 sur 16 On va essayer de passer un peu plus sur la gauche cette fois-ci Et eh ben non, et eh bah ben non On a été tapé par une voiture On est dernier, enfin, ah oui Ça y est, ça y est <rire> on est encore dernier Mais c'est pas grave On continue, on est fou, on rit C'est la fête, ça fait 16 secondes que ça a commencé, hop là, j'ai frôlé la voiture, là je lui ai roulé dessus mais c'est pas grave tout va bien Alors ils font, ils font semblant de donner des coups de frein à les autres voitures mais, euh, mais je, je crois pas sûr que ce soit très utile Moi je donne pas de coups de frein Ok je viens de me manger un poteau C'est super Alors Remarquez qu'il y a de l'eau à côté je crois bien qu'il y a de l'eau Est-ce qu'elle est, est, qu est bien faite l'eau Je la vois pas tellement Ah putain encore un poteau mais oui tout à fait Bon là c'est moi qui sais pas rouler mais de toute façon dans tous les cas Oh là là ma voiture elle s'est envolée ah, j'ai accéléré ma voiture, elle a levé l'arrière, franchement, euh, je savais qu'on pouvait faire ça en moto, mais alors, euh... enfin en moto en plus, c'est avec l'avant banque, et je raconte, je raconte de la merde. ah Voilà, pas yep, un checkpoint, on va essayer de pas finir trop dernier, on est dixième, c'est magnifique, oh là là, je suis monté par-dessus la butée, c'est parfait, j'ai fait un jump de 29 mètres, est-ce que vous avez vu 29 mètres entre le sol et moi, je suis pas sûr, il y avait marqué jump de 29 mètres pourtant. Voilà. après ils sont très forts, voilà, bon je roule dans l'herbe, je, je me suis trompé de route évidemment J'ai dévié de la route, hop, et oui de toute façon pour rester dans la route euh, Il faut s'accrocher sévèrement, c'est quasiment impossible, voilà Voilà pour l'instant ça va, ça va, attention le virage, le virage, ouh j'ai ralenti, ouh la première fois que je ralentis dans ce jeu C'est vrai que ça m'évite de sortir vraiment trop facilement, pourtant en même temps on fait du 300 sur les routes en terre c'est sûr Allez Hop là où j'ai frôlé la pierre Eh oui, quelle grave erreur J'ai frôlé la pierre Évidemment, ma voiture est quasiment totalement détruite Elle est en flammes. évidemment C'est tout à fait logique quand on y pense hein Je suis trop bête ah, elle, me fait, elle me fait des petits bons... Euh, voilà, 38 mètres hein. évidemment, Oh, on m'a touché avec une boule Alors, il y arrive des conneries dans tous les sens Vous vous ennuyez Jamais Si vous lâchez l'écran des yeux une seconde, vous êtes mort C'est fini <rire> là j'ai une boule mais une boule de démolition Qu'est-ce qu'elle faisait là Est-ce qu'il est qu y a des engins de démolition dans, dans, dans le désert oh, Je veux bien que ce soit une course c'est bizarre Surtout que j'ai fait un bond de 38 mètres juste avant Regardez hop 32 mètres mais oui Mais oui là il y avait 52 mètres Mais oui ça se voyait ah, À moins que ce soit sur la longueur Mais encore la longueur euh, je suis pas sûr d'avoir fait quand même euh, du 27 mètres hein. Alors je veux bien qu'on ait une grosse voiture Qu'on roule très vite ils aient mal évalué les distances, bon là j'ai encore perdu Voilà c'est super, on va pas aller plus loin, ça commence à me saouler Alors, on va faire comme ça, on va faire retour au menu Et euh, est ce que je vous conseille à tous c'est euh, de, si vous avez acheté ce jeu, n'y jouez pas Et si vous ne l'avez pas, ne l'achetez pas ou alors euh, téléchargez-le illégalement histoire qu'ils euh, en refassent pas d'autres Donc euh, voilà ce sera tout pour Flat Out 3, un bon jeu de merde